penser à psychologie positive, il fallait toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et aujourd'hui j'aimerais te dire aussi pourquoi bah, ça, ça peut avoir des limites et comment tu peux faire pour aller beaucoup plus loin en effet, je vois dans les gens que j'accompagne qui ont commencé sur la sophrologie, soit l'hypnose, sur la méditation des choses qui permettent déjà d'avancer, moi-même qui m'ont fait énormément avancer à l'époque pourquoi à un moment donné ça peut avoir un plafond de verre pour cela, je te racontais l'histoire d'un coach en, euh, spécialisé en psychologie positive que j'avais accompagné parce que bah, il avait des limites aujourd'hui dans son activité où il avait du mal à développer son activité. Et bah, lui, lorsque je lui ai demandé OK, qu'est-ce qui est réellement important pour moi, il me disait bah, pour lui, ce qui était important, c'était d'être bienveillant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens prônent la psychologie positive c'est à dire que si à chaque fois tu dis allez il faut que je pense positive et eh bien on va tomber dans un schéma que je décris qui est souvent les dépressifs de la pensée positive c'est pourquoi ça veut dire que les fois où il, il perçoit qu'il n'arrive pas à Positif, alors ils vont faire quoi Et eh bien, ils vont culpabiliser en se disant Ah, mais là, je suis pas bien, j'arrive pas, j'arrive pas à pas bien penser, etc. Et du coup, ça va créer de la culpabilité. Et finalement, à vouloir tout le temps penser positif, et eh bien ça va veut dire négatif. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est déjà stop, arrête de toujours, toujours, toujours, toujours vouloir penser positif. Pourquoi Parce que nous, on est dans un monde de dualité. On est dans un monde matériel. Un monde matériel, c'est quoi Il y a du plus, du moins, de la douleur, du plaisir, des avantages, des inconvénients, du gain, de la perte, et du jour et de la nuit. Et quoi qu'il arrive dans la vie, on aura toujours les deux. Donc, quand les gens sont en train de prôner de faux pensées positives dans la vie, eh bien c'est quoi Si tu t'intéresses vraiment à la vie de ces personnes-là, tu verras que c'est un peu de l'hypocrisie. Pourquoi Parce que même eux-mêmes ne sont pas capables d'appliquer ce qu'ils enseignent aujourd'hui je connais absolument personne personne personne même moi qui pense tout le temps positif c'est à dire que je suis un être humain comme tout le monde et on est tous des êtres humains comme tout le monde on est tous soumis à cette loi de la dualité à cette loi matérielle et donc on aura tous et un jour des pensées positives et un autre jour des pensées qui seront plutôt négatives et c'est ok et plus tu vas être capable d'accepter que ces pensées négatives sont naturelles et non pas normales pour pas que ça, devenise, ça devienne ta norme. Mais plus tu vas penser que ce soit naturel d'avoir des phases de up, des phases de down, des fois où t'es bien, des fois où t'es moins bien. Et bien tu vas voir que finalement ça va être de plus en plus digeste et ok d'avoir des fois des pensées négatives, des fois des pensées positives. Et tu vas plus être addict à l'un et repousser l'autre, ce qui fait que ça va être beaucoup plus léger. Si tu regardes la nature, on a les quatre saisons, donc été, automne, hiver, printemps. Euh, il fait jour, il fait nuit. On a des cycles. On a des cycles. Euh, il y a des cycles lunaires. Bref, les, les, chez les femmes, on va bien voir que euh, tous les 28 jours, il y a un cycle émotionnel. Et du coup, et chez nous aussi, mais sauf que nous, on le voit moins. Donc, la vie est cyclique. Et si tu peux regarder, tu peux regarder. D'ailleurs, il y a des biorhythmes sur internet. Tu peux regarder. Euh, donc, on a tous des rythmes, et c'est ok en fait. Donc Maintenant, aujourd'hui, si tu veux passer un cap, c'est OK, c'est bien de penser positivement, de se mettre en action et d'aller se dépasser. Mais c'est OK aussi de voir que chaque chose a des avantages, des inconvénients. Et plus tu vas dire OK, c'est juste une pensée qui est ni positive ni négative, mais c'est juste une pensée. Et est-ce que maintenant, elle m'est utile ou pas